Ça y chaud. Tu es loin derrière, sans trop de raison. Tu m'as laissé hier, la fin de la saison. Je ne veux plus savoir, on s'est éloigné. Tu ne vas plus m'avoir et tout est terminé. oh. oh oh. oh oh. Que tu vas souffrir et que tu vas mal dormir Pendant ce temps je vais écrire Dans un soir, juste lui parler Au fond d'un couloir, tu voulais aller Et pour de soir les vers sont cassés, Envoler les espoirs et nos cœurs les foncer wow, wow, J'espère que tu vas souffrir et que tu vas mal dormir Pendant ce temps j'ai écrit pour demain